Télépathe, manipulateur, être malfaisant, ou simplement un être déchu. Peut-être même toutes ces choses en même temps Aujourd'hui nous allons parler de Jinzo. Jinzo est un monstre à effet d'attributs ténèbres et de type machine. Il apparaît pour la première fois dans l'animé Duel Monster lors des événements de Batailleville. Appartenant à Esparo, il utilisera pour tenter de vaincre de jouer grâce à ses pouvoirs de télékinésie. Mais Esparo n'ayant aucun pouvoir vu qu'il trichait, il se fera vaincre par Joey, qui remportera Jinzo. On retrouvera Jinzo, plutôt lecteur, qui prendra l'apparence de Jinzo en l'ayant choisi comme carte maîtresse lors de son duel face à Kaiba dans le monde virtuel de Noah. Jinzo apparaît aussi dans Yu-Gi-Oh! GX où il livrera lui-même un duel face à Jaden pour tenter de regagner son âme et une existence dans un duel des ombres. Dans le jeu de cartes, Jinzo est un monstre à effet possédant 2400 d'attaque pour 1500 de défense. Son effet dit ceci. Les cartes pièges et leurs effets sur le terrain ne peuvent pas être activés. Annuler tous les effets de cartes pièges sur le terrain. Un effet assez puissant pour un monstre à 6 étoiles. Il existe cependant d'autres variantes de Jinzo, avec la résurrection Jinzo, Seigneur Jinzo ou Injecteur Jinzo, pour ne citer que. Il y a aussi énormément de supports dans les boosters La Rage de Rat, avec des cartes comme Communication avec le Cosmos, représentant Esparo, Loi du Cosmos et Alliage Éternel qui sont des cartes magiques fonctionnant autour de Jinzo. La carte magie amplificateur, quant à elle, amplifie grandement les pouvoirs de Jinzo en bloquant uniquement le terrain de votre adversaire. Vous ne serez donc plus affecté par son effet. Mais j'ai bien dit le pouvoir de Jinzo et non son effet, car c'est ici que se pose la véritable question de qui est Jinzo Était-ce un être vivant avant d'être une carte Je trouve que visuellement, Jinzo ressemble à Freddy Krueger du film Les Griffes de la Nuit qui, dans le film, tue ses victimes durant leur sommeil, même dans leurs rêves. Cette peau brûlée m'a toujours fait penser à lui, mais Jinzo n'utilise pas de lame au bout des doigts mais bel et bien son cerveau comme arme. N'oublions pas que Jinzo est un monstre machine. Dans l'épisode de GX qui lui est consacré, on apprend que Jinzo cherchait à regagner une existence, une vie. Était-il vivant avant d'être une carte Et si ses pouvoirs psychiques étaient la dernière chose qui faisait de lui un être vivant avant qu'il soit transformé en machine Car il y a un monstre dont je n'ai pas encore parlé en rapport avec Jinzo, Jinzo numéro 7. Il a une apparence complètement différente et surtout il porte un numéro, le 7. Cela veut sûrement dire qu'il y en avait d'autres avant lui. D'ailleurs, il a un aspect beaucoup plus robotique que le Jinzo de base. Et vous, que pensez-vous de Jinzo Quelle théorie avez-vous à son sujet N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et à bientôt pour parler d'un prochain monstre de l'univers de Yu-Gi-Oh Je pense que la prochaine fois on s'attendra sur un monstre de GX, puisqu'on ne va pas rester sur Duel Monster. En attendant, merci à vous, et n'oubliez pas le petit pouce, et à très bientôt